canicule, comment on peut rafraîchir nos appartements en location courte durée pour apporter toujours un maximum de service et de confort à nos voyageurs. Je te tourne cette vidéo, on est en plein mois de juillet, on vient de traverser une semaine où il a fait une canicule juste incroyable. Les prochaines semaines sont un petit peu, enfin la semaine qui arrive est un petit peu plus douce, mais à mon sens, on va, voilà, on va rentrer dans un système où chaque année, on aura, et eh bien, euh, donc, une canicule puisque avec le réchauffement climatique, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que dans une location courte durée, et eh bien, on puisse apporter un maximum de confort sans non plus que ça nous coûte trop cher. L'objectif, c'est que derrière, et c'est pas la solution unique qui est de mettre une, une climatisation, puisque une climatisation, ça coûte cher à l'investissement, mais également en termes de consommation. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc Aujourd'hui, on va parler donc de l'occasion de toute durée et de canicule et comment eh bien apporter un maximum de confort à nos voyageurs tout en limitant, bien évidemment, eh bien notre facture d'électricité. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'active la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos sur l'immobilier et l'investissement locatif, mais également sur l'entrepreneuriat et comment monter des business dans l'immobilier en mode entrepreneur. Grâce à la sous-location et grâce notamment à la conciergerie d'appartements. Tu découvriras aussi cette chaîne YouTube, et bien, mes différents investissements en bourse puisque l'argent que j'ai aujourd'hui, et bien, je l'investis massivement en bourse. Pareil, tu découvriras des vidéos où je t'explique tout ça et notamment sur mon challenge. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et je te laisse quelques instants. Je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites sur justement comment te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, à travers la sous-location professionnelle et immobilière, mais également aussi à travers la conciergerie d'appartements. Deux business que tu peux monter de chez toi, dans ta ville, investissement très faible, retour très rapide, pas besoin des banques. Pareil, tu découvres ces formations dans la rubrique « description donc aujourd'hui eh bien on va parler de canicule et pourquoi je te parle de ça tout simplement parce qu'au moment où je te tourne cette vidéo bah bien évidemment on vient de traverser une période vraiment compliquée les prochaines semaines s'annoncent encore très très chaudes et l'objectif quand on fait de la location haute durée quand on loue sur airbnb sur booking eh bien c'est d'apporter toujours malgré les différentes situations et même si ça tu vas me dire bah oui mais ça je peux pas le maîtriser euh, oui bien évidemment la chaleur on peut pas la maîtriser c'est comme quand il fait froid mais il faut apporter des solutions hein. euh, quand il fait froid on a des radiateurs on, voilà là c'est la même chose hein. l'objectif c'est vraiment d'apporter même si c'est peut-être que un ou deux mois de toute manière j'ai envie de te dire euh, plus ça va avec le réchauffement climatique plus je pense que cette situation va s'installer dans le temps et je pense que si tu veux vraiment traverser les années et eh bien va falloir que tu réfléchisses à dès maintenant euh, tout simplement soit investir, soit peut-être trouver des solutions pour justement ces périodes de forte chaleur bien évidemment, euh, quand même, ça reste assez exceptionnel, mais l'exceptionnel peut vite devenir une routine et vite devenir quelque chose d'assez euh, régulier. Donc, à mon sens, faut peut-être commencer à s'y préparer. Bien évidemment, l'objectif, c'est aussi d'optimiser euh, notre cash flow, c'est d'optimiser notre rentabilité parce que la solution au miracle serait de, donc d'investir dans, euh, dans des climatiseurs que tu mets un peu partout. Ta consommation électrique va juste exploser et derrière, la rentabilité va plus être au rendez-vous. Hein. L'objectif aussi, notamment pendant les c'est gagner un maximum d'argent pour peut-être compenser certains mois de l'année qui sont peut-être un petit peu plus compliqués. Donc comment faire ça L'idée de cette vidéo c'est qu'on va parler de ça justement, voir les différentes solutions j'ai présenté aussi quelques produits qui à mon sens peuvent répondre à tes problématiques et l'objectif encore une fois c'est fait dans un objectif d'optimiser quand même euh, ta rentabilité et répondre à la problématique de tes voyageurs alors déjà avant de rentrer dans le détail bien évidemment si un voyageur te fait cette remarque il faut absolument la prendre en considération puisque ça c'est un motif où effectivement il peut très bien euh, indiquer à airbnb ou booking que bah il va quitter le logement à tes frais encore une fois puisque on le sait aussi que la nouvelle politique d'airbnb ne va pas de notre sens et clairement dans le sens du voyageur. Donc aujourd'hui, le voyageur, il a clairement tous les droits, euh, c'est évident. Donc s'il arrive à démontrer qu'il fait très chaud dans le logement et c'est très facile aujourd'hui avec les différents outils qu'on a, bah, bien évidemment, ton voyageur va quitter le logement et là, pour le coup, tu perds ta réservation. Ça se trouve, c'était en plus une belle réservation. Donc il y a plusieurs moyens. On va démarrer par les moins chers et bien entendu, on va monter petit à petit et on va essayer de trouver des outils, des astuces pour optimiser tout ça. Donc, première chose, c'est investir dans des ventilateurs. Ça, c'est la base, à mon sens, c'est les ventilos. Mais dans les ventilos, c'est pareil, il y a plusieurs types donc de qualité par rapport à ces produits. Et notamment, c'est classifié. Il y a des classes, hein, c'est comme pour le DPE. On classifie le logement en fonction de la consommation énergétique que peut avoir le produit. Donc, moi, je te recommande de prendre des ventilos classe A, classe B, qui sont des ventilos qui consomment beaucoup moins, parce que sache qu'un ventilo classique, c'est quelque chose qui peut consommer quand même pas mal d'argent et qui peut représenter plusieurs dizaines d'euros en plus sur ta facture, voire centaines d'euros si tu en mets plusieurs, et eh bien, en fin d'année. Donc, Investis certes dans des produits qui sont peut-être un petit peu plus chers au départ, mais qui vont te permettre dans une catégorie qui va consommer un peu moins. Donc ça, le ventilo, on va dire, c'est la base et c'est ce qui devrait normalement résoudre principalement les problèmes. Nous, aujourd'hui, on utilise principalement des ventilos. Deuxième chose que tu peux faire également, c'est euh, euh, mettre des euh, LED plutôt que des euh, ampoules type halogène. Euh, aujourd'hui les LED, c'est hyper répandu tu vas chez le roi merlin ou, ou ailleurs euh, très clairement tu as ce type de produit alors tu vas me dire ça va pas réduire non mais ça va éviter aussi que ça surchauffe hein, c'est à dire que le soir euh, quand, quand la tombée de la nuit va arriver bah plutôt que euh, d'allumer euh, des ampoules qui vont générer encore plus de chaleur dans le logement bah justement tu vas plutôt investir dans des LED qui certes coûtent un petit peu plus cher mais qui pour le coup on le sait déjà consomment moins d'électricité mais c'est aussi Qu'elles vont générer beaucoup moins de chaleur. Donc, ça, tu vois, c'est des petites astuces, des petites choses, mais qui peuvent te permettre de résoudre à mon sens, enfin, qui peuvent t'aider justement à éviter de, de surcharger en termes de chaleur ton logement. Troisième chose que tu vas pouvoir faire également, c'est investir dans des alors, si par exemple ton logement, tu sais que tu as plein soleil par exemple l'après-midi euh, sur tes euh, sur tes euh, comment dirais-je sur tes fenêtres eh bien c'est de poser des films de protection sur tes fenêtres tout en conservant bien entendu la luminosité parce qu'il existe des films qui aujourd'hui euh, vont euh, rendre complètement opaque et du coup ton logement euh, bah clairement euh, falloir allumer l'électricité donc tu vois c'est si un moment donné c'est pour mettre des films et qu'il faut allumer l'électricité euh, pour que du coup on puisse voir dans le logement ça sert à rien quoi c'est c'est totalement inutile et en plus on perd dans le confort donc c'est essayer de trouver des films qui vont permettre de, euh, comment dirais-je, de rejeter euh, donc la chaleur. Alors il y a des films, et je vais te le présenter juste après. Il y a des films qui rejettent jusqu'à pratiquement 70 tout en conservant un numéro, un, une, une, comment dirais-je, une luminosité suffisante dans le logement. Donc ça c'est plutôt pas mal pour des fenêtres qui sont euh, bah, qui donnent sur la rue, par exemple, et où tu sais par exemple le matin ou le soir ou l'après-midi, j'en sais rien, enfin l'après-midi surtout, et euh, eh bien que ça vient tout simplement euh, faire emmagasiner un maximum de, de chaleur dans ton logement. Alors il faut quand même faire attention aussi parce que euh, certaines personnes par exemple pensent que euh, bah, ça va résoudre le problème et parfois la chaleur ne vient pas euh, donc des fenêtres elle vient effectivement mais elle vient aussi du toit hein. elle vient aussi de tout simplement l'isolation qui a eu au niveau du toit donc si c'est une maison par exemple et si c'est des combles bah la chaleur elle vient pas euh, via les velux ou via les fenêtres elle vient surtout du toit donc là le problème est autre mais si c'est par exemple un logement tu es dans un appartement qui est dans une copropriété et qu'au dessus de toi bah finalement c'est juste l'appartement du dessus là effectivement ça peut à mon sens résoudre ton problème mais à vérifier quand même que le soleil donne bien sur les fenêtres en question donc ce que je te propose c'est de te partager tout de suite et eh bien un exemple donc de, de ce que tu peux euh, de ce que tu peux trouver hein. donc euh, moi je t'ai trouvé ce produit là et d'ailleurs je te le mettrai euh, comme on je dans la partie description euh, donc de cette vidéo si tu souhaites te le procurer euh, donc ce produit dit que c'est mat film anti chaleur solaire pour vitres en pose extérieure hein. donc euh, 69% de rejet solaire c'est annoncé il y a des très bonnes évaluations alors, il y a eu quelques mauvaises évaluations tout simplement parce que si tu achètes ce type de produit, ça coûte quand même 57 euros, C'est pas donné. Il faut absolument, absolument que tu prennes le kit qui est juste ici. Hein. On a un kit d'installation euh, qui va te, avec une petite raclette, de l'eau euh, déshumidifiée, etc. Enfin, de l'eau, euh, comment dirais-je, euh, qui va te permettre d'enlever de, de, de, toutes les bulles parce que ça peut… Ça peut créer des bulles sur le sur le film. Donc, je t'invite vraiment à prendre ce petit kit de pause. Et du coup, ce film-là va très clairement, donc, tu as plusieurs tailles, bien évidemment. Et ce produit-là va te permettre de rejeter. Ils annoncent, le constructeur annonce jusqu'à 69%, pardon, de rejet. Euh, solaire donc ça c'est un, un produit qui à mon sens me paraît euh, donc plutôt plutôt bien et du coup bah, si c'est un produit qui t'intéresse je vais te mettre le lien dans la partie description tu à regarder un petit peu tout ça et puis de toute façon on a plein d'autres qui sont disponibles sur le marché dans les grandes surfaces type le roi merlin castorama etc donc ça c'est un moyen hein, c'est un moyen aujourd'hui de faire abaisser la température dans ton logement il existe bien évidemment euh, donc la solution ultime qui est donc la climatisation. Alors la climatisation, c'est un produit qui coûte relativement cher. Euh, il va falloir mettre des compresseurs en extérieur, donc ça peut générer un peu de bruit. Il faut aussi faire attention euh, donc aux voisins. Si dans une copropriété, il faut voir la possibilité euh, de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Alors il existe aussi des climatiseurs mobile, donc ça, ça marche plutôt bien. Par contre, ça fait un bruit juste de folie et que, en plus de ça, il faut toujours laisser une fenêtre ouverte pour que, eh bien, le système puisse évacuer en extérieur. Donc, c'est pas forcément des produits très pratiques à utilisation. C'est pas forcément l'idéal. C'est surtout aussi, et là, on y vient, c'est, eh bien, la consommation qu'ont ce genre de produit parce que, bien évidemment, ça va tourner. Hein. Et comme en hiver, euh, tes voyageurs, ils en ont que faire. Eux, ils allument. Et qu'est-ce qu'ils font Ils mettent la climatisation à 15, 16, 17, 18, chose qui ne sert à rien. d'accord Généralement, si par exemple il fait 30 dans la pièce, ce qu'on recommande c'est de mettre 5 degrés en dessous, à 25 degrés. Si déjà le climatiseur est à 25 degrés, c'est très bien et 25 degrés dans un moment où il fait plutôt chaud, dans une période chaude, c'est tout à fait cohérent. D'accord. Donc, ça sert à rien de mettre le climatiseur à 15 ou 18. De toute façon, il n'ira pas à 15 ou 18. Il y a très peu de chances qu'il arrive à descendre la température parce que encore une fois, il y a tout l'extérieur le, tout qui vient réchauffer la pièce euh, naturellement. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, c'est certain que le climatiseur va retourner à plein, à plein tube et ça va consommer grave de chez grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là parce que tu beau l'expliquer à tes voyageurs, c'est comme la température pour tes euh, radiateurs, euh, tu beau leur dire qu'il faut se mettre à 20, 21, ils vont te mettre ça à 25 ou à 30, ils en ont que faire. Et ça, c'est juste incroyable parce que nous, ça nous génère des factures d'électricité et vu qu'en plus en ce moment, dans une période où l'électricité coûte de plus en plus cher il va vraiment falloir se poser et trouver des solutions. Donc moi, je t'en ai trouvé une, bien évidemment, des solutions pour ton climatiseur qui fonctionne avec quasiment 90% des climatiseurs. C'est quoi Eh bien, c'est un appareil connecté, comme pour les radiateurs également, hein, tout à fait, euh, complètement, c'est un appareil connecté qui tout simplement est connecté à la télécommande. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il pilote la télécommande et la télécommande, bien entendu, pilote ton euh, ton climatiseur. Et du coup, ça va te permettre bah, à distance, tout simplement, de réguler la température. Tu pourras le préciser à tes voyageurs en disant que la température sera régulée, qu'il y aura aussi des périodes, d'ailleurs, on, on, euh, beaucoup de, donc de spécialistes hein, le disent, c'est-à-dire que bah, c'est comme un radiateur ou c'est comme, par exemple, une climatisation euh, comment dirais-je, dans un véhicule, etc. La consommation se fait surtout au départ, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on lance... Donc, l'appareil, le, le, bah c'est là où ça vient consommer un maximum. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre en place donc, le lancement de, ta, de, ton, de ton climatiseur, on va dire, sur des cycles. Et notamment, le cycle qui nous intéresse principalement, c'est la nuit. Parce que bah, la nuit, euh, pour passer une bonne nuit, il faut plutôt être dans un environnement frais, hein, plutôt un environnement chaud. Et puis, c'est surtout que, normalement, la journée, le voyageur risque de ne pas être présent. Il va surtout être présent plutôt le soir. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, eh bien, des programmes où tout simplement le climatiseur va s'allumer à partir d'une certaine heure et va se couper, à, pourquoi pas se relancer sur des cycles. Mais l'idée, c'est pas qu'il tourne toute la journée et c'est pas non plus qu'il soit à 18 degrés. Sinon, c'est encore une fois hyper, hyper énergivore. Et euh, du coup, tu vas complètement perdre ta rentabilité sur, euh, sur les mois où justement tu es censé normalement gagner beaucoup plus. Donc du coup, c'est pareil, je t'ai trouvé un petit produit qui est plutôt, euh, plutôt sympa et qui du coup coûte pas très très cher, mais qui résout ce genre de problème. Donc je te présente donc Sensibo, il y en a d'autres hein, bien évidemment, euh, tu en trouveras d'autres, mais celui-ci me semble pas très cher, 99 euros. Tu peux tout piloter depuis ton, euh, depuis ton smartphone, donc ça c'est cool. Euh, donc, ça se connecte directement à la télécommande de ton, euh, de ton climatiseur. Donc, c'est très simple d'utilisation. Donc, très, que des bonnes évaluations. Donc, on voit que le produit est vraiment, euh, très, très bien. Allez-y, les yeux fermés. Tu vois, donc, le thermostat de Tado peut aller se rhabiller. C'est une usine à gaz à côté de ce contrôleur qui est juste parfait pour contrôler la distance. Il reconnaît 90% des commandes principales. À part les trucs spécifiques du Maclim, donc des fonctions spécifiques, mais voilà, tout est possible. Donc possible de le programmer avec des seuils de déclenchement, ça paraît évident, euh, donc très satisfait, enfin bref, excellent produit. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Tu vois, il y a même des photos qui ont été, euh, qui ont été publiées où là, tu vois, bah, en, en mise en situation. Donc moi, je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien, ça ne coûte pas très cher et franchement, je t'invite vraiment, vraiment à avoir ce type de produit. Euh, du coup… Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais te présenter. Donc, ces différents produits vont très clairement t'aider. Bien évidemment, euh, la solution euh, miracle, ça reste, euh, ça reste le, le climatiseur. Mais encore une fois, on va le piloter à distance comme pour nos appareils de chauffage parce que sinon, c'est juste pas possible. On le sait, les voyageurs vont limite ouvrir les fenêtres et vont mettre le climatiseur, ce qui est juste incroyable parce que, bien évidemment, c'est pas eux qui payent et eux, ils se disent qu'ils ont payé un service et peu importe derrière la consommation que ça peut engendrer. Donc, du coup, il faut plutôt eh bien, trouver des, des alternatives pour éviter ce genre de soucis, bien évidemment. Voilà, cette vidéo était très courte, très simple, mais euh, du coup, tu découvriras les différents produits que j'ai pu parler dans la partie description. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, comment tu as géré cette période bah, compliquée ou est-ce que tu as d'autres astuces ou autres et comment t'as as géré les voyageurs parce que, euh, je sais que là c'est des périodes où les voyageurs sont sont pas contents parce qu'il fait trop chaud et je peux comprendre hein, bien évidemment mais à un moment donné euh, voilà c'est aussi des situations un petit peu extrêmes des situations qui sont pas forcément qu'on n'a pas forcément anticipé mais en règle générale à mon sens de plus en plus l'été quand même euh, il fait vraiment de plus en plus chaud et que le réchauffement climatique ça ne va pas là sans argent donc je pense c'est vraiment un sujet qu'il faut que tu prennes au sérieux dès maintenant on a terminé comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux excellente journée à toi et je te dis a tout de suite dans une prochaine vidéo.